Salut l'internaute Très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale. Déjà parce que je viens de dire vidéo un petit peu spéciale à la manière d'une bonne YouTubeuse beauté, hein Mais surtout parce que je veux t'en mettre plein la vue. Ouais. Sauver l'humanité n'est pas une question de politique. Et tu le sais très bien, hein Allez hop, au trou tous les politiciens, la poubelle, les institutions, les lois, tout ça, Burke c'est caca, c'est caca boudin, hein Rien de tel que l'individualisme désorganisé pour résoudre tous nos problèmes, non Car oui, on te le rabâche assez partout, sauver le monde, c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de manger un petit peu moins de viande, de trier ses déchets et de fermer la lumière en sortant, hein C'est pas compliqué. Alors que pendant ce temps-là, à cause de tous ces imbéciles qui ne font aucun effort, eh bien on consomme 1,7 planète par an au niveau mondial. C'est-à-dire que l'année dernière, au mois d'août, on avait consommé l'entièreté des ressources naturelles de la planète qu'elle pouvait alors régénérer en une année. Pire Si l'humanité était la France, il nous faudrait 2,9 planètes. Mais quelle bande de cons Bon, trêve de blablaterie, je vais maintenant te montrer que moi, j'ai tout compris. Et que mes gestes individuels et personnels, bah déjà suffisent à faire mieux que toi, hein Et que si enfin tu prenais exemple toi sur moi, on sauverait le monde, mec. Grave. Alors go, hein Voilà. Pour être sûr, j'ai fait confiance à des professionnels euh, bah, de la fin du monde, tu vois, des gens euh, magnifiques qui, euh, qui travaillent. Euh... Pour, pour, pour empêcher la fin du monde, voilà, hein, voilà tout ça, c'est pas compliqué, voilà, là on est sur le site de WWF, bref, euh, les, euh, les, les gentils, tu vois, c'est pas comme, euh, c'est pas comme les méchants, tu vois, voilà, et là il y a un test pour savoir si justement, eh ben t'es méchant ou pas avec euh, la planète, hein voilà, et tu vas voir que ben moi, eh ben je suis gentil, alors, c'est très simple, 37 questions, euh, voilà, et au moins après c'est bouclé, euh, bim, il n'y aura plus de discussion à avoir, on saura. Alimentation. Sur l'ensemble des fruits et légumes que vous achetez, quelles proportions sont de saison Eh ben, la quasi-totalité des fruits et des légumes. À quelle fréquence consommez-vous du lait ou des produits laitiers tels que yaourt, fromage, beurre ou crème Je suis quasiment vegan, donc c'est presque jamais, mais allez moins d'une fois par semaine. Mais vraiment, quasi jamais. À quelle fréquence mangez-vous des plats contenant des œufs Flan, gâteau, mayonnaise, c'est quasi jamais aussi. Moins d'une fois par semaine. À quelle fréquence mangez-vous des plats contenant de la viande, du poisson Jamais. Tu vois là qu'on est en train de voir que euh, ben l'équivalent le, le, CO2 par an, machin, blablabla. blablabla est, on est plutôt pas mal, je pense. On continue. Lorsque vous faites vos courses, quelle proportion de fruits certifiés achetez-vous Bio, commerce équitable. Eh bien, je cuisine exclusivement avec des produits bio. Ouais. Est-ce que tu peux en dire autant, toi et si t'es pauvre, c'est pas une raison. À quelle fréquence jetez-vous les aliments abîmés ou périmés Presque jamais. Ou de temps en temps Franchement, c'est entre les deux. Hein Je vais dire de temps en temps. Allez, dans le doute. Combien de kilomètres parcourez-vous euh, chaque année à titre privé avec une voiture ou une moto euh, en tant que passager Ou conducteur euh, bah Moi, j'ai pas de voiture. J'ai pas le permis de conduire. J'ai un scooter. Je sais pas si ça vaut pour une moto. On va dire que oui. Et par année. Euh, ça fait deux ans que j'ai mon scooter, il est à 10 000 km. Alors du coup, je veux dire entre 2 et 7 500. Quel type de carburant alimente le véhicule que vous utilisez habituellement Eh bien, de l'essence, hein, tout simplement. Quelle est la consommation réelle de carburant euh, de la voiture que vous utilisez Mais j'ai pas de voiture. Je pense qu'il veut dire euh, moto, donc scooter, c'est moins de 4 litres, euh, 5 au 100. Combien de kilomètres parcourez-vous chaque semaine en transport en commun Train, bus, tramway euh, comptabiliser les trajets effectués pour vos loisirs, vos courses, bref, tous les modes de transport en commun Dans une seule semaine, alors je prends beaucoup de trains Je dirais quand même entre 240 et 360 km, je pense que ça me paraît bien Donc c'est complètement écolo Sur les 5 dernières années, combien d'heures de vol avez-vous effectué en moyenne chaque année à titre privé Chaque année alors mon premier avion je l'ai pris tardivement, euh, c'était en 2014 pour aller à Dublin, je m'en souviens bien. Depuis je suis allé quelques fois en Turquie, deux fois en Inde l'année dernière et je crois que c'est à peu près tout. Enfin peut-être deux trois autres vols comme ça, si je lisse tout ça sur les cinq dernières années par an, de 2 à 8 heures au total. Allez, au cours des cinq dernières années, combien de jours en moyenne avez-vous passé à bord d'un bateau de croisière <rire> Non, mais ils m'ont pris pour Crésus. Quel est le type de chauffage que vous privilégiez pour votre domicile en hiver eh ben, Je privilégie pas parce que je suis locataire et que eh ben, voilà, je subis. Hein, je privilégie pas. Et c'est l'électrique. Donc, c'est où il est là. Et puis, interdit car trop peu efficace par rapport... Eh ben, qu qu'est-ce euh, Je n'ai pas choisi. Quelle norme s'applique à votre logement eh ben, Elle bien, était construit en 87. Quelle est la superficie de votre logement 53, je crois, mètre carré. Combien de personnes vivent sous le même toit Je suis alone. À quelle température chauffez-vous votre appartement Entre 19 et 21. Je crois que c'est 19. Ouais, 19 degrés. On va dire 21. Maximum. Mais c'est plutôt 19 dans la chambre, tu vois. Voilà, Je vais je, je faire attention aussi, tu vois, comme toi. Dans quel type de logement vivez-vous Un immeuble d'habitation. Êtes-vous propriétaire de l'appartement euh, Non, locataire. Comment chauffez-vous l'eau Eh bien, encore une fois... Chauffe-eau électrique, comme beaucoup de gens. Interdit pour cause de manque d'efficacité. Eh ben, mais, mais, dites-leur alors. Hein. Faites, en, faites en sorte qu'on puisse payer autre chose. Quelle est la classe énergétique en majorité de votre système d'éclairage et de vos principaux appareils électroménagers, réfrigérateurs, etc. Eh ben, moi, c'est plutôt au minimum A. Voire A. Je pense que c'est plutôt A. Quel appareil de réfrigération possédez-vous Eh bien, j'ai un combiné à deux portes. Décidément, tu vas tout savoir sur moi, mon cher internaute. Comment lavez-vous généralement votre linge 30 degrés pour au moins, pour quasiment tout le linge. Comment faites-vous pour sécher votre linge Sur la corde à linge. Petit électroménager. Pour les appareils électroniques, de divertissement, la bureautique, tout ça, tout ça, bon, on y va. Quelle place occupent les co courants certifiés dans votre foyer bah Tu me poses une colle, en fait, finalement. Hein. Je, je, je n'ai pas d'éco-courants, je ne je pense pas. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe Pour de vrai Donc, on va dire je n'ai pas. Réseau d'alimentation et d'évacuation. « Quelle somme euh, dépensez-vous chaque mois pour acheter des habits et des chaussures Mais j'ai quasiment rien du tout. Ah c'est marrant, c'est écrit en francs par mois, en francs suisses, alors que je suis en France et que c'est des euros. Ah faut chercher la logique là-dedans. Donc je consomme très peu. Ah ouais, je consomme quasiment rien de neuf. Quelle somme dépensez-vous chaque mois pour les loisirs, la culture, euh, les animaux domestiques, abonnement à une salle de sport, journaux, magazines, cinéma Là déjà un peu plus. Je pourrais dire moyennement, alors 260 francs, ça fait à peu près 260 euros, 240 euros. Est-ce que ça va être ça Non, moins quand même, attends. Pff, abonnement à la salle de sport, jour d'eau, donc ça va être abonnement aussi à des médias. Euh, je dirais 150. Ouais. Ouais. C'est difficile hein, de dire... Euh... Allez, 150. Quelle somme dépensez-vous chaque mois pour acheter du mobilier Bah j'ai rien du tout, je n'achète pas de mobilier, des, des choses chaque mois. On a l'impression qu'on est dans un système capitaliste. <rire> Quelle somme dépensez-vous chaque mois, décidément, pour vos repas au restaurant, à la cantine, au fast-food, ainsi que pour les nuits passées hors de chez vous Ah, je dépense pas mal quand même pour manger dehors. Euh, mais bah, moyennement, 250 balles par mois, non, non. Finalement, euh, je me rends compte que... Dans cette grille de lecture, je dépense peu en fait. On va dire 100 Ouais Environ 100 Ouais Peut-être un peu plus mais, mais non, mais non, je ne peux pas dépenser 250 balles de resto par mois. Non, 100. Quelle part de votre euh, épargne euh, Économie, personnelle, investissement. <rire> ah, Ils m'ont pris pour Crésus quand même. Hein. Investissez-vous dans des entreprises écologiques et durables euh. Bah rien hein Mais du coup Vu que j'ai quasiment rien et le peu j'investis dans des trucs durables Je peux dire bah significative Pratiquement tout Pratiquement tout ce que j'investis peu Va dans des choses positives Voilà donc c'est peu mais quasiment tout Je sais pas si on a compris Et voilà nous sommes à la 37ème question La dernière Dernière question Aimeriez-vous recevoir des idées et conseils du WWF pour réduire votre empreinte écologique Pff, Non mais alors, le résultat, je suis là, au-dessus, je casse le game, là. Qu hein La moyenne mondiale, elle à 7,41, je suis un petit peu au-dessus, mais je suis au-dessus. Alors, c'est pas des masses, mais je suis au-dessus, je suis quand même déçu, je pensais vraiment être euh, l'exemple, tu vois. Je me sentais vraiment écolo, tu vois. Alors, la moyenne suisse, c'est clair que là, euh, les Suisses, ils consomment à mort hein, des gros porcs, un petit peu, hein. Mais, bah, c'est pas possible. Je suis quasiment végane, j'achète quasi plus rien, encore moins du neuf. J'ai pas de voiture, pas le permis de conduire, j'utilise tous les transports en commun sans arrêt, je suis accro au train, j'ai pris mon premier avion il y a 5 ans à 20 à 27 ans, et je serai moins écolo que la moyenne. Non, il y a forcément une erreur. Ou alors, il n'y a pas d'erreur. Pas dans ces résultats, mais plutôt dans le discours écolo dominant, consensuel et politiquement correct, de ceux qui œuvrent, dans le même temps, au développement durable. Tu sais, un autre terme pour dire capitalisme vert. Bref, un mensonge, une arnaque, une illusion. Une illusion parfaite pour à la fois apaiser notre esprit très justement alarmé par cette vision factuelle du monde qui crève sous nos yeux et nous avec, et à la fois nous garder dans le droit et sain chemin néolibéral basé sur la consommation qui gave de milliards d'euros ceux qui en détiennent les rênes. Dans cette vidéo aux aires de troll, j'ai voulu te montrer par l'exemple que dans un monde aux politiques, c'est-à-dire aux règles, aux lois, hein, politique à ne pas confondre avec politicien, hein, donc aux lois, aux règles, aux politiques inchangées, hors de contrôle par les citoyens, notre champ d'action est conditionné pour ne pas venir gêner les grands intérêts industriels de ceux qui, dans le même temps, détruisent la vie sur terre pour du fric. Et à mesure que nos petites actions individuelles cumulées petit pas par petit pas viennent éventuellement gêner. Eh bien, des mesures politiques sont prises pour s'adapter et ainsi réduire encore un peu notre champ d'action. L'actualité des Gilets jaunes en est l'illustration parfaite. C'est comme ça aussi que Monsanto, énorme multinationale aux lobbyistes agressifs, a réussi à breveter le vivant et contrôler les semences des fruits et légumes dans le monde entier, limitant drastiquement le choix naturel pour s'accaparer tous les profits financiers. La prochaine étape pourrait très bien être l'interdiction des jardins et potagers privés et partagés, si ceux-ci viennent à être considérés comme concurrence déloyale à l'industrie agroalimentaire via une nouvelle loi, alors soufflée par les lobbyistes Bien sûr, je ne dis ni ne pense que le changement individuel est mauvais. Non, à mon petit niveau, je prouve par les faits que j'ai fait et que je fais encore des choix de consommation, de vie à l'échelle de mon individualité. Mais on voit bien ici les limites de l'action du comportement individuel. En fait, dans ce test, dans le résultat, là, ce qui a pesé lourdement, ce fut essentiellement la consommation énergétique, la consommation d'électricité pour chauffer mon logement, mais aussi l'année de construction de mon immeuble euh, qui définit alors les normes euh, d'isolation. Quel est alors ici mon champ d'action personnel possible Déménager Investir dans une maison à construire high-tech et moderne est hors de ma portée financière. On voit donc que seule une action collective et politique peut venir ici influencer sur ce point décisif. Ce que je dis, ce que je dénonce encore une fois ici, ce sont les discours consensuels, moralisateurs et surtout de responsabilisation de l'individu réduit à sa seule personne, écartant volontairement tous les autres facteurs et notamment les plus majoritaires. La manœuvre est malhonnête et contre-productive car en plus de ne pas tenir compte que demander toujours plus d'efforts à ceux qui ont toujours moins de moyens pour les appliquer est une sorte de mépris de classe, c'est surtout un crime. Oui, dans le contexte d'urgence sociale, environnementale et avec les connaissances scientifiques que nous avons déjà depuis un moment, tenir ce genre de discours et le vendre comme la solution miracle est un crime. J'accuse celles et ceux qui le tiennent. J'accuse les médias qui le diffusent. J'accuse les arrivistes, les carriéristes d'en tirer profit. Demain, toutes ces personnes devront répondre de leurs actes et être jugées. Les amis, pour reprendre leurs termes, on nous parle de la fin du monde. Soyons donc à la hauteur des enjeux. Soyons radicaux.